Donc, avant de commencer véritablement notre, notre débat, notre soirée, je, vais, je vous propose d'écouter une présentation de la situation actuelle de la centrale à gaz rondiligio. Alors, je ne sais pas qui va nous faire cette petite présentation. Et, euh, voilà. Donc, euh, je vous lis ce petit flagueur. Donc, euh, l'état que subventionne la centrale à gaz direct énergie totale de l'Andivisio. Nous devons dire non. En 2010, Jean-Yves Le Drian, président de la région Bretagne et l'État français, signe le pacte électrique breton dont la pièce maîtresse est la construction d'une centrale à six combines de gaz de 450 MW à l'Andivisio, dans le ministère, une centrale subventionnée par l'État à raison de 50 millions d'euros par an pendant 20 ans, renouvelable une fois. L'opérateur retenu est direct Énergie, racheté par Total. Total, le responsable de plus de deux tiers des émissions de gaz à effet de serre en France, sera donc subventionné pour en émettre encore plus. Pour le climat, stop aux projets inutiles. Le rapport des RTE le dit. La consommation électrique ayant cessé de croître, la situation électrique de la Bretagne peut aujourd'hui être considérée comme stabilisée. Depuis ce pacte, une prise de conscience s'est faite, celle de l'urgence de lutter contre le dérèglement climatique. De la COP21 au sommet pour la planète à Paris et dans de nombreuses instances internationales, notre gouvernement s'affiche comme leader dans la lutte pour le climat. Mais dans les actes, il n'en est rien. Depuis 2010, les citoyens et élus rassemblés au sein de nombreuses associations ont réussi à empêcher la construction de cette centrale. Les recours administratifs sont toujours en cours de jugement, mais Direct Energie a entamé les travaux. Donc pour vous parler un petit peu des travaux, euh, donc le 21 janvier là, euh, si, si la date est bonne, enfin à peu près à cette date là, euh, donc on a constaté qu'il y avait un tractopelle sur le sur le terrain. Après renseignement, donc il s'agit d'un tractopelle, d'une tractopelle qui euh, fait des recherches pour la dépollution du site. Donc euh, on s'est mobilisé tout de suite, euh, des, des, des groupes sont arrivés sur le site pour bloquer les travaux. Donc depuis, chaque matin, à 9h, ou avant, ça arrive, eh bien on se poste devant les, les tractopènes. Donc, mais euh, du coup récemment, ils ont posé des barrières le, le long de, du site, donc sur euh, 2 km4, je crois, euh, pour nous en une entrée. Euh, malgré ça, on continue à se mobiliser, à faire des actions, euh, des actions autour, de, autour du site. Euh, la police euh, donc, euh, devient de plus en plus, enfin, les forces de police sont de plus en plus nombreuses pour nous empêcher d'entrer. Il y a eu des, des, des, des intrusions dans le site. Pour autant, on reste mobilisés. notre présence elle, est là pour euh, créer une tension et montrer qu'on est déterminé et qu'on qu ne lâchera rien. Donc euh, là, on fait une manif samedi, une manif sur le thème du carnaval, donc déguisée, qui est ouverte à tous, bien sûr. On invite tout le monde à venir et à communiquer autour de, de cette manif et à hein, nous rejoindre. Parce que là, c'est vraiment un moment crucial. Il faut qu'on soit très, très nombreux pour montrer notre détermination et notre, euh, notre force. Parce qu'on on, s'attaque quand même à un... Un, un gros rouleau compresseur qui va nous écraser même si les recours ne sont pas terminés. C'est vrai que c'est très très important de soutenir ce combat parce qu'il ne faut surtout pas que cette centrale se